Bonjour frères et sœurs, je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui encore par cette vidéo. Aujourd'hui, bien aimé, nous allons parler des caractéristiques d'un enfant de Dieu, d'un vrai disciple du Seigneur. Qui veut suivre Jésus-Christ Est-ce celui qui a encore euh, des sentiments, des envies du monde Est-ce celui qui attache encore de l'importance de la considération à sa chair et à ce monde Bien aimés, nous allons essayer de répondre à ces questions. Nous allons voir bien sûr ce que dit la Bible par rapport aux disciples, à celui qui veut suivre Jésus-Christ. Est-ce des simples déclarations gratuites que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux Je suis chrétien, Seigneur et mon berger, avec des photos inappropriées qui ont pour mention Jésus-Christ bien aimé. Mais avant de développer, si tu tombes sur cette vidéo pour la première fois, je t'encourage de t'abonner à ma chaîne YouTube « Mg Indigné » et à ma page Facebook Assemblée, pour ne manquer aucun enseignement que je partage avec mes frères et sœurs. Alors, sans plus tarder, nous allons lire la parole du Seigneur, et nous allons développer bien-aimés. Voici ce que la Bible déclare dans Matthieu 8, verset 20. Le titre même, c'est « Comment suivre Jésus ?» Jésus voyant une... Alors, on va lire Matthieu 8, verset... Euh, on va commencer au verset 18, d'accord Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Inscribe, notez ça, un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Une bonne volonté. Mais écoutez la réponse de Jésus-Christ. Jésus lui répondit, « Les Rénards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Alléluia. Alors, pour votre information bien aimés quand vous cherchez Scribes, les Scribes, en fait, c'était justement les docteurs de la loi. En termes de connaissance de la Torah, c'est-à-dire de la, de la loi juive, ils avaient le même degré, le même niveau de connaissance que Moïse. Et donc, ce monsieur va s'approcher de Jésus-Christ pour lui témoigner sa bonne volonté, sa bonne intention de vouloir lui suivre partout où il ira. Mais écoutez la réponse du Seigneur. Jésus va lui dire que les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas là où reposer sa tête. Oh, bien-aimé, écoutez ce que ça veut dire. Ce monsieur était très élevé, était à un niveau très élevé de la connaissance. Il connaissait la loi, bien-aimé. Il avait avalé toute la Torah, mais il a manifesté cette volonté de vouloir suivre Jésus-Christ. Mais Jésus va lui dire que moi que tu veux suivre, je n'ai pas là où reposer la tête. Voilà ce que ça veut dire bien-aimé. Jésus voulait lui dire que si tu veux devenir un véritable disciple, il faudrait que tes intérêts cessent là maintenant. Il faudrait que tu n'existes plus, mais que Jésus-Christ existe. Il faudra que tu ne sois plus conduit par toi-même mais que Jésus-Christ te conduise. Il faudra que tu n'aies plus de penchant de ce monde, que tu n'aies plus envie de vivre selon ce monde, mais que tu aies l'envie de vivre selon le royaume. Cela veut dire, bien aimé, que tu sois quelqu'un qui est totalement transformé, que tu sois quelqu'un qui porte sa croix, bien aimé. Car ce message de la croix, il n'est pas souvent prêché. Oui, c'est vrai. Euh, euh, Pierre, euh, Jésus a dit à Pierre qu'il n'y a pas quelqu'un qui aura laissé son, son enfant, euh, sa, euh, sa mère, sa femme, son père, toute sa famille Qui m'aura suivi et qui ne soit pas récompensé dans ce siècle présent et dans le siècle à venir C'est vrai, bien aimé. Mais cette partie de la croix où nous devons plus exister et ne voir que Jésus-Christ n'est pas souvent prêché. Oh, c'est cela le scandale, bien aimé, que nous prêchons. Et c'est bien aimé ce que les gens ne comprennent pas. Tu ne peux pas être disciple, le véritable, le véritable disciple de Jésus-Christ, et continuer à avoir des penchants, et continuer à avoir des intérêts propres. Tu ne pourras pas être un véritable serviteur. Voilà ce qu'il voulait dire. Que oui, vous qui aimez les luxes, vous les scribes, vous les docteurs de la loi, vous êtes habitués, n'est-ce pas, au luxe, au matériel, aux intérêts. Vous êtes habitués aux avantages. Sauras-tu me suivre Sauras-tu abandonner ce que tu as comme avantage aujourd'hui Sauras-tu abandonner ce que tu as acquis comme avantage aujourd'hui et me suivre Voilà la question qui lui a été posée, bien-aimé. « Oh, disciple du Seigneur, tu ne peux pas être un bon disciple du Seigneur. » si tu as encore des penchants de ce monde, si tu as encore des soucis de ce monde, où tu penses d'abord construire, avant de prêcher la parole de Dieu, où tu penses d'abord, est-ce mon compte est bien alimenté, avant de prêcher Jésus-Christ, où tu as des soucis par-ci, par-là, les soucis de ce monde. Bien-aimé, de cette façon, tu ne pourras pas être un véritable disciple du Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit, bien-aimé. La Bible dit ceci, un Corinthien, 1 Corinthiens 1, Corinthien 1, verset 23. Nous allons commencer par partir du verset 20, euh, 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de dieux, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les juifs demandent des miracles et les grecs recherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ. Crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens. Voilà le sens de ce verset, bien aimé. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel en des nis, mais le Fils de l'homme n'a pas là où reposer sa tête. C'est ce verset, bien aimé, où les gens cherchent des miracles, où les gens cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Jésus-Christ crucifié. C'est ce Jésus-là que nous prêchons, bien aimé. C'est un scandale pour les juifs, folie pour les païens, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. On ne peut pas suivre deux lièvres en même temps, bien-aimés. On ne peut pas servir deux maîtres en même temps. Sinon, on aimera l'un et on ira, on, on haïra l'autre. La parole est claire. Alors, pose-toi la question aujourd'hui. Toi qui te dit disciple du Seigneur, toi qui s'est dis serviteur du Seigneur, où est ton cœur Est-ce ton cœur est encore euh, dans ton compte, mon cœur. Est-ce que ton cœur est encore attaché aux choses de ce monde? Est-ce que ton cœur est encore attaché, n'est-ce pas, aux choses de ce monde? Tu luttes pourquoi? Je vois, bien-aimé, ça m'a triste souvent. Je vous le dis, ça m'a triste. Ou je vois des amis, des frères, des soeurs sur Facebook. Tu vois, les gens en plein de soucis. Les gens en plein de soucis, bien-aimé, de mon l'air. Qu'as-tu bien aimé Oh, je m'attriste, je m'attriste quand je vois des mentions. Un jour aussi, je vais devenir quelqu'un. Un jour aussi, j'aurai de l'argent. Un jour aussi, je régnerai. Un jour aussi, je gouvernerai. Les gens sont, oh, n'est-ce pas, penchés. Ils tournent autour des biens. Ils tournent autour de ces choses, de ce monde. Voilà des gens comme cela qui se disent chrétiens à longueur des journées sur les réseaux sociaux. Ça m'a triste. Bien-aimé, toi qui m'écoutes aujourd'hui, revois ta marche avec le Seigneur. Jésus a dit, c'est lui qui veut me suivre, n'est-ce pas, qu'il porte sa croix. On va lire la parole du Seigneur, bien-aimé. Écoutez ce que la Bible dit, Luc 14, verset 21. « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme,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 Alors, pose-toi la question, toi qui s'es dit chrétien, toi qui s'es dit euh, prédicateur, toi qui s'es dit archibishop, fondateur de bâtiments. Est-ce que réellement tu as renoncé à ces choses pour l'intérêt de Jésus-Christ Est-ce que réellement tu as renoncé à tous ces biens, à tous ces prestiges à cause de Jésus-Christ ou plutôt, tu es encore attaché à ces choses, à la luxure de ce monde, au bien de ce monde, où tu luttes parce que tu veux laisser un nom. On entend des prédications des gens qui prêchent n'importe quoi. Je suis né pour régner, je dois impacter, laisser un nom dans ce monde. Bien-aimé, tu vas laisser un nom dans ce monde pour faire quoi avec Tu vas être érigé en héros national pour, pour ensuite te recevoir quoi comme récompense nous avons vu dans l'autre sujet qu'il n'y a pas de justice dans ce monde. Il n'y a pas de paix dans ce monde. Certainement, ils t'érigeront un monument, un bâtiment pour reconnaître ce que tu auras fait. Mais pour la cause qui ne t'emmène nulle part. Bien aimé, on ne saurait être un véritable disciple de, du Seigneur Jésus si on n'a pas renoncé à ses intérêts. Moi j'en connais un. Il aime la luxure comme pas possible. Il aime la luxure comme pas possible. Mais il se dit apôtre de Jésus-Christ. Bien aimé, il pas, ce n'est pas le temps d'aimer la luxure. La Bible est claire. On va lire Romains Romain 13, verset 13. La Bible dit ceci. Marchant honnêtement comme les, en plein jour. Loin des excès et des l'ivrognerie, De la luxure et de l'impudicité, Des querelles et des jalousies. Voilà bien aimé. Comment est-ce que tu es un prédicateur Comment est-ce que tu es un enfant de Dieu Tu es un disciple du Seigneur Tu adores la luxure comme pas possible. Tu es prêt à sacrifier ta vie. Tu es prêt à recevoir des balles, n'est-ce pas Parce que tu, tu veux lutter pour avoir quelque chose de ce monde. Voilà des gens qui ont signé et le pacte avec la mort pour pouvoir recevoir les choses de ce monde et qui se disent chrétiens. je suis chrétien. Je suis chrétien et je, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Oui, tu es chrétien, certainement tu es croyant, mais tu ne vis pas la vie chrétienne parce qu'un véritable disciple du Seigneur est celui-là qui porte la croix du Seigneur, est celui-là qui souffre pour le Seigneur. Comment est-ce que tu t'es dit chrétien et tu souffres pour ce monde Comment est-ce que tu t'es dit disciple de Jésus-Christ et tu souffres de ce monde vous pensez qu'au temps de Jésus-Christ, il n'y avait pas de politique Vous pensez qu'au temps des apôtres, il n'y avait pas de politique Mais qui a persécuté les apôtres au temps, à leur temps C'était bien sûr les gouverneurs, les politiques et autres. Est-ce qu'ils se sont lancés dans la politique Est-ce qu'ils se sont intéressés à ces choses parce que c'est les choses du monde Où es-tu, disciple du Seigneur Où es-tu, chrétien du Seigneur « Est-ce que tu es venu pour satisfaire le monde ou tu es venu pour être véritable chrétien et pour porter sa croix » Bien-aimé, revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur. Jésus a dit, « Celui qui veut me suivre. Il n'a qu'à porter sa croix. »« Oh, les, les, les, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas là où reposer sa tête. » Cela veut dire, bien-aimé, que tu dois, n'est-ce pas, ne plus avoir des intérêts. Tu dois vivre entièrement pour Jésus-Christ. Tu dois vivre entièrement pour Jésus-Christ, pour être un véritable disciple du Seigneur. Voilà, bien-aimé, le message que j'avais à partager avec vous. Partage cet enseignement avec tout le monde, avec tes frères et sœurs, Et abonnez-vous massivement à ma chaîne YouTube.